C'est parti pour ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment assembler le clap extrudeur dans sa version double entraînement. Pour le monter vous avez besoin de, des différentes pièces imprimées en 3D, vous avez besoin d'un kit de roues crantées, vous avez besoin de 6 vis M320, de 2 ressorts et puis de ce qui nous permettra de maintenir en place le tube PTFE. La première étape va consister à placer le, la première roue crantée à l'intérieur du chariot coulissant. Donc pour ce faire, on va commencer par monter l'axe de cette roue crantée à l'intérieur du chariot. On monte les deux roulements à galets Et on place la roue crantée. Donc faites attention, il y a deux roues crantées, il y en a une qui a une vis, c'est celle qui va monter sur le moteur. Une fois qu'on a mis ça en place, on va venir maintenir en place l'arbre avec cette petite pièce hop là voilà la première pièce est assemblée la seconde étape consiste à mettre en place la seconde roue crantée sur l'axe la, sur du moteur donc on met la roue avec la vis sur le méplat de la tige du moteur et ensuite il va falloir régler sa hauteur donc je vais mettre en place le, la base de, de mon extrudeur et puis ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ensuite cette partie là, ce carter que je vais mettre dessous et je vais essayer de venir aligner la gorge de ma roue crantée L'idée, c'est de venir aligner la gorge de la roue crantée avec le trou par lequel le filament va arriver. Hop. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Théoriquement, lorsque ma roue crantée et le trou d'alimentation du fil sont alignés, j'ai la vis de ma roue crantée qui est également alignée avec cette surface-là. Et si je place... Ma, ma clé, hop, je pile poil sur cette sur cette face, normalement, je suis en place. Donc, je peux présenter les choses et vérifier que c'était bien en place. Hop Donc, il faut bien se mettre correctement dans l'axe. Donc Comme ça, ça me paraît pas mal. On peut également utiliser la clé, justement, la faire passer à l'intérieur, de ce qui est censé être le, le guide du filament pour vérifier qu'on est bien positionné au milieu de la gorge de, de la roue crantée. Et là, je crois que c'est le cas. Donc là, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc je vais juste terminé de serrer ma vis. tout la troisième étape va consister à assembler un peu plus euh, mon dispositif en mettant le, le chariot coulissant à l'intérieur du premier carter de la semelle en positionnant mon carter principal au dessus et en mettant en place le levier Une fois que j'ai mis tout ça en place, je vais commencer par visser les deux vis avec les ressorts de tension. Et je vais mettre en place également les quatre vis qui permettent de maintenir l'ensemble sur le moteur. Donc, Je vais uniquement les, les présenter les visser, mais sans les serrer pour l'instant. Donc l'idée maintenant, c'est de mettre un filament à l'intérieur. Voilà. Et quand je ferme, ça doit serrer. Quand je suis dans cette position, mon filament doit être libre. Donc, hop je pousse les deux, roule l'une contre l'autre, là ça frotte beaucoup, là ça frotte trop, donc je relâche, je reviens un peu en arrière, là je suis totalement libre, ça me paraît bien, je vais pouvoir serrer un petit peu et tester cette première position. Donc là je suis totalement libre et quand je referme, voilà, ça marche parfaitement là, je n'ai pas besoin d'aller chercher une autre position. Cette position est parfaite. Je n'ai plus qu'à serrer. L'idée, vous l'avez compris, c'est lorsque la manette est en haut, elle écarte les deux pignons. Enfin, elle pousse en fait euh, ce pignon qui est dans le, le carter mobile. Lorsqu'on fait basculer le levier, vous voyez que on tend l'ensemble. Vous voyez derrière les, les ressorts qui bougent Voilà, notre extrudeur est pratiquement fini d'assembler. Il ne reste plus qu'à mettre en place la petite pièce hop, qui va maintenir le tube PTFE là-dessous. Voilà. Donc voilà mon tube. Je le mets. Alors, on voit que on a un petit souci, c'est que notre pièce a tendance à bouger, donc quand on va faire de la rétractation, ça va, ça va avoir tendance à, à bouger dans tous les sens. Donc je vous propose de... Enfin je vous invite à placer cette petite pièce ici, Hop. ce qui va permettre de stabiliser l'ensemble, ce qui empêchera cette pièce de naviguer. Et là, on est bon. Hop, on ouvre pour charger le filament. une fois qu'on ferme, on entraînera. Avant de vous quitter, je voulais attirer votre attention sur les qualités inégales des doubles roues crantées que l'on pouvait trouver. Pour ma part, j'ai acheté deux versions sur deux magasins différents. J'en ai une, celle que je vous ai montré qui donne un résultat très satisfaisant. Vous voyez, quand je tire le, le filament la roue tourne et euh, tout se passe très bien. Vous allez comprendre quel est le problème sur l'autre. Voilà, ça roule. Mais comme une patate. Donc tout simplement le, la roue crantée en fait a, a certainement un axe qui est trop gros. Et lorsque on le visse sur l'axe du moteur, celui-ci n'est pas centré et on a le résultat que vous voyez. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir et c'est de l'open source donc il faut en profiter.